Eh bien salut toutes et tous, il est 16h, j'espère que vous allez tous très bien Dixième épisode déjà de notre survie modée en 1.19, ça fait extrêmement plaisir J'espère que vous êtes en forme, moi je suis très très bien, je suis dans un endroit un petit peu euh, mignon, un petit peu coquin Un petit peu je ne sais pas quoi, vous vous demandez où c'est que je suis, ne vous inquiétez pas, je vais vous montrer Je suis à 400 mètres de la base, il fait visiblement nuit donc je vais dormir En fait je suis parti comme convenu farmer en off euh, du miel donc ça y est d'ailleurs j'ai tout ce qu'il faut 21 rayons de miel j'ai d'ailleurs récupéré Beaucoup de bûches de chêne noire Juste ici puisque j'ai fait un petit peu de, de Déforestation et je vous remercie énormément Pour vos conseils avec justement Je peux encore ré ré récupérer Yes donc là regardez Hop ce que je fais c'est que je monte Hop tac et là comme ça J'ai juste à localiser le, le truc de miel euh, Je sais pas où il est attendez parce que normalement j'enlève la la, la, la la vue où c'est qu'il est passé le machin Attendez, j'ai perdu un rayon de miel. Qu'est-ce que c'est qu -ce que ça Ah, voilà, je l'ai récupéré. Donc 24 rayons de miel, voilà. Donc merci voilà pour votre astuce avec le briquet, avec le, le, le, le, le feu de camp. Euh, je suis juste à côté du manoir, donc je suis pas du tout en zone safe, mais donc je me suis improvisé une zone safe. Donc voilà les amis, pour commencer ce dixième épisode. <rire> Ça fait peur. D'ailleurs, on terminera l'exploration du manoir un jour, vous inquiétez pas. Euh, on ira tout en haut parce que je suis quand même assez curieux de voir ce qui nous attend. Euh, hop, on va se barrer. J'ai fait une petite déforestation, comme vous pouvez le, le constater. Euh, bref, donc là, voilà, on va rentrer tranquillement. Euh... Oh là Ok, d'accord. Il y a des creepers, il y a des zombies, il y a des euh, reines. Il se passe beaucoup de choses, me fais pas de mal, je suis gentil. Oh là là, ça fait peur. D Dès le début. Ah, c'est mignon euh, on a déjà vu ça je m'en souviens euh, bref on va rentrer à la base je vous retrouve dès qu'on y est A <rire> tout de suite uh -huh. eh, c'est que du bonheur hein. regardez appelez-moi bolt je suis Ocean bolt voilà je cours tellement vite c'est incroyable. Bonjour les moutons. Alors j'ai fait aussi autre chose en off. J'ai rapatrié des moutons. Voilà. Pour faire un petit enclos à moutons. Le pont, j'ai pas touché. Euh, voilà donc euh, les moutons qui sont ici, les moutes-moutes. Avec du coup de quoi euh, se faire de la laine et plein de lits. Euh, D'ailleurs, tant qu'on y est, est-ce qu'il me reste Bien sûr, du blé. Comme ça, on fait tout de suite de la reproduction. Oh putain, j'ai déjà fait. Oh, de chier. Les vaches non plus, je peux pas les faire reproduire. Je suis dégoûté. Ah là, je suis dégoûté. Mais ouais, vu qu'on n'est pas sur les mêmes chunks, et ben du coup, ici, il a rien qui a bougé. Vous voyez ce que je veux dire Ah, oh, c'est horrible. Bref, de retour à la maison, les amis. Merci beaucoup, du coup, pour vos commentaires, évidemment. Ça m'a fait très plaisir Le commentaire du jour d'ailleurs c'est celui de Omix Très bonne vidéo et tu t'es vraiment amélioré en build Et eh ben merci Omix ça fait plaisir J'aime quand on me vante comme ça Forcément ça fait plaisir Bon euh, le livre des abonnés je vais euh, de ce pas le modifier Puisque du coup ça fait un petit moment Il est où le livre des abonnés il est en bas Ça fait un petit moment que je l'ai pas, euh, pas touché Hop donc je vais écrire vos citations Et je vous montre dans deux minutes et voilà les amis, regardez, on va s'asseoir sur la chaise, non, on va s'asseoir, voilà, sur la chaise, on est plutôt pas mal, et on va livrer euh, rapidement le livre des abonnés, c'est très rapide, on a Jet Max avec euh, cette citation magnifique, il y a la bonne façon de faire, la mauvaise façon de faire, et il y a la façon d'Emcolo. Et alors du coup, la façon d'Emcolo, est-ce que c'est la bonne ou la mauvaise Très bonne question. On a, euh, tac, tac, tac, ici ça n'a pas bougé, on a, alors j'ai rajouté euh, le fou du mobile, parce que j'ai bien kiffé d'ailleurs la citation, vouloir prouver votre valeur. Peut vous la faire perdre. Voilà, je ne sais absolument pas si c'était une citation qu'il voulait que je mette. Ou si c'était un message envers moi, peut-être, je ne sais pas. Mais j'ai trouvé ça stylé. Voilà, donc euh, je le mets. Et puis on a Iman Mitar qui s'est ajouté dans le livre des abonnés. Alors les amis, si parmi vous euh, vous aviez déjà donné une citation, je pense notamment à AO98, OLB, etc. Vraiment, n'hésitez pas à les remettre en commentaire. Si jamais vous n'avez pas votre citation. Parce que moi, entre temps, je tourne les épisodes. Et après, je reviens pas en arrière. Parce que sinon, c'est la galère si je devais revoir tous les commentaires. Donc c'est terrible. Donc vraiment, il faut rester à jour. Donc euh, si vous n'avez pas votre Citation du jour, n'hésitez pas à la mettre en, en commentaire, comme ça je pourrais la voir et la mettre avant que je tourne l'épisode suivant, tout simplement. Voilà, parce que vraiment, sinon, c'est trop compliqué, les gars. J'enchaîne donc, voilà. Euh, et ben voilà, du coup, ce qu'on va faire, les amis, on va construire le portail de l'Eden, mais aujourd'hui, on va dans le Nether, comme convenu dans les commentaires. En majorité, vous vouliez qu'on aille dans le Nether, d'ailleurs, pour ainsi dire, je crois que j'ai vu aucun commentaire. Euh, disant euh, bah, d'aller dans l'Eden Donc euh, je crois que tout le monde s'en fiche de la nouvelle dimension Ce qui est un petit peu dommage d'ailleurs Mais on aura l'occasion d'y aller vous inquiétez pas euh, Donc on va déjà faire le portail Et une fois qu'on a fait le portail On ira dans le nether J'ai euh, relativement peur Voilà évidemment j'enlèverai ces bottes qui sont un petit peu dangereuses Du coup Il nous faut Ces 12 escaliers en cuivre taillés cirés. Attendez pour le moment je vais laisser ça là Et il faut que je transforme ça en cuivre, taillé, ciré. Et pour ça, j'ai ce qu'il faut. On est bien d'accord. Cuivre, taillé, ciré. Il m'en faut 12 au total. Là, j'en ai fait 11. Et là, j'en ai 12. Donc là, j'ai ce qu'il faut. Plus bloc d'or. Ok. On devrait... J'espère. J'espère on devrait être bon. Euh, ce qu'on va faire. On va faire de la place. On va faire de la place. On va faire de la place. Parce que... À moins que le portail en fasse à l'extérieur. Ce qui peut être une... Ce qui peut être une bonne chose, attendez parce que moi je, je pense vraiment à rien les gars Je suis désolé, je suis un petit peu tête en l'air c'est dimanche Il fait chaud, prenez à boire et à manger bien évidemment Alors je prends tout ça, je prends tout ça Voilà, et normalement j'ai tout ce qu'il faut euh, Je sais même plus comment on doit crafter le portail Mais ça va me revenir, ne vous inquiétez pas Au pire je recherche sur euh, internet Vous savez qu'on pourrait faire le portail Déjà moi le portail, écoutez je le verrai bien euh, Pas ici, hein <rire> Non je le verrai bien, il faut, il faut que ce soit un endroit plat euh, Et assez, euh... bah voilà il suffisait de demander Un endroit plat Là, c'est assez grand. Alors là, forcément, l'herbe va repousser. Donc, on va se dépêcher. Un petit peu terrible. Alors, euh, Internet. Ok, du coup, euh, j'ai Internet à côté de moi. Alors, ce qu'il faut faire, il faut mettre un bloc d'or au milieu du portail. Le milieu du portail il va être ici. Ok. Ensuite, euh, il faut les blocs de cuivre taillés, cirés. Il faut placer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alors, il y en a un cochon. Un mouton d'ailleurs qui est euh, le pauvre Donc là j'en ai placé il m'en reste plus que 4 Ce qui n'est pas normal Si c'est normal il faut les mettre sur les extrémités Comme ceci Ok On a le bloc d'or Ensuite il suffit de placer les escaliers 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Et les 3 derniers jusque là Tout va bien L'amétiste. On met les blocs d'améthyste sur les extrémités et il faut mettre les éclats d'améthyste dessus. Sauf que ça ne fonctionne pas. Éclats d'améthyste. Ah uh -huh Et là, on va avoir un problème. Et là, on va avoir un problème. Est-ce que... Ah là là Les améthyste clusters en anglais. Améthyste cluster, c'est bel et bien des éclats d'améthyste. Alors... Là, le problème, c'est que s'il faut les récupérer avec justement Silk Touch, l'enchantement Silk Touch n'existe plus. Hein. Alors, soit ça va apparaître tout seul, ce qui m'étonnerait. Oh là là, c'est abusé. Le problème avec le mode des enchantements, c'est que ça fout tout en l'air. Euh, comment on va pouvoir mettre les éclats d'améthyste Peut-être en l'air. Non, pas du tout. <rire> Je cherche des trucs. Hein, mais euh... hey, attendez, tu quoi En vrai, qui ne tente rien n'a rien. Ce que papa-maman m'a toujours dit. Donc, regardez. Hop. Hey, et pourquoi pas en vrai, ça, en vrai, ça aurait pu marcher. Mais si Et attendez, il faut mettre un coup de briquet. Un coup de briquet, ils ont dit, au milieu. Voilà, bah, il fallait essayer, hein. Il fallait essayer. Bon, euh, en effet, c'est un peu problématique. Si je fais du briquet sur la métisse, ça ne change rien. Je me doute bien, mais on sait jamais. Euh, éclat d'amétiste, on ne peut pas fabriquer avec... Euh ils nous disent pas comment crafter puisqu'on peut pas le crafter Ah aïe y coup dur Bon ça j'ai plus besoin du coup j'enlève euh, Oh on va pouvoir crafter de longue vue aussi euh, Petite parenthèse Bon alors là les gars si vous avez une solution je suis preneur euh, Alors le mode s'appelle Eden Ring donc qui permet D'accéder à la dimension de l'Eden Donc voilà le mode c'est Eden Ring De toute façon le mode pack est en description les gars n'oubliez pas Donc si jamais il y en a qui peuvent m'aider je suis totalement preneur Comment faire pour les éclats d'améthyste En tout cas ce qui en anglais se dit améthyste clusters ça se trouve c'est pas du tout la même chose En gros il faut que je puisse les placer sur les 4 blocs d'améthyste. Bon très bonne question Je vous laisse me dire en commentaire Je vais essayer de me renseigner de mon côté évidemment Mais euh, ça me fait bien chier Voilà je vais pas vous mentir ça me fait bien chier Est-ce que les moutons peuvent euh, faire l'amour ou pas Parce que vraiment moi j'aimerais vraiment beaucoup de laine en fait Ah voilà Bon les vaches on va en profiter aussi Voilà Faites l'amour Et je vais te faire l'amour Et on va récupérer la laine qui ne suffira pas, évidemment. Mais c'est déjà ça. Euh, et oui, puisqu'on ne peut pas faire de lit euh, si c'est pas la même laine. Et ça, c'est bien dommage. Bon, ma foi. Je vais remettre la cisaille ici. Bon, c'est un petit peu le bordel dans les coffres. On s'en fiche. Bon je prépare un petit stuff euh, Parce que là du coup je suis pas ouf de malade euh, Bon ce sera pas non plus mieux Mais je prépare un petit stuff et je vous retrouve Et on part dans le nether pour l'explorer les gars C'est parti let's go n'oubliez pas le pouce bleu euh, Le petit défi du jour évidemment Je ne vais pas euh, en faire puisqu'on est dans, dans le nether Et que vous n'avez en fait, pas proposé en rapport avec le Nether Mais euh, mais en tout cas voilà Toujours garder un briquet sur soi Le sodo il sert à rien Mais on sait jamais Donc voilà les gars N'hésitez pas à procéder Des défis pour les prochains épisodes Et puis d'ici là euh, On va essayer de, de pas mourir Allez les amis, normalement j'ai tout ce qu'il me faut Dans le doute j'ai quand même pris une hache, on sait jamais J'ai pu me faire des petites bottes en diamant Pas assez pour me refaire un casque, dans tous les cas euh, L'enchantement qui est sur ce casque est relativement bien Donc ça c'est vraiment cool euh, D'ailleurs du coup, est-ce que vite fait Avant de partir, je sais je vais vous saouler Alors dans tous les cas je vais prendre des blocs sur moi euh, Voilà des petits blocs de cobble par-ci par-là On en aura évidemment beaucoup besoin Est-ce que, voilà j'ai dû un petit peu du, du lapis J'en avais pris quand même sur moi au cas où je viens de remarquer euh, Est-ce que je peux faire des petits enchantements euh, Voyons voir par exemple là Accélération évidemment non puisque c'est trop dangereux euh, Landing will bounce You back up at a speed proportional to your fall speed while not make... Alors ça c'est un A zone negate fall damage Déjà ça enlève les dommages quand tu sautes et en plus de ça Tu gardes la vitesse Proportionnelle à ta chute D'accord Donc ça veut dire que si tu sautes De très haut tu courras très vite Je pense euh, Ça c'est pour sauter deux fois dans le... Ça on connaît aussi c'est nul et on peut pas faire autre chose. Alors, soit je tente l'enchantement au risque. Donc là, en fait, on connaît Accélération, on connaît Gale, mais on connaît pas Bouncy. Donc soit j'essaye cet enchantement au risque de gâcher les bottes parce que l'enchantement est nul. Ou soit je fais rien. Euh, clairement, je fais rien. Voilà, je vais préférer ne pas sacrifier euh, parce qu'après, on a l'air con. Mais par contre, on pourra réessayer à notre tour. Pour ce qui est des jambières, on a Dash. Euh, you are looking. Voilà, ça, c'est le truc en l'air. Je ne veux pas. Impact. Sneaking in the air will cause you to fall down groin. Et slide c'est pour glisser bon bref eh, J'ai bien compris les gars je crois qu'on a Rien à tirer de ces enchantements Je pense que je vais faire un sondage les gars euh, Est-ce qu'on enlève les, le mode ou pas quoi C'est embêtant mais bon bref euh, J'ai pris des lits sur moi j'en ai que deux malheureusement du coup Mais voilà ça va permettre de faire des explosions si jamais On peut trouver un petit peu de quoi miner euh, Comment on appelle de nouveau là, les, euh, La Netherite. c'est toujours sympa Allez j'ai ce qu'il faut J'ai ce qu'il faut J'ai ce qu'il faut attendez bougez pas parce que regardez Les, les pommes en or on sait jamais hein on sait jamais les pommes en or ça peut toujours être pas mal Hein euh, Je regarde encore vite fait si je peux pas emmener un petit truc Tant qu'on y est hey, On est là pour ça aussi euh, Bon j'ai un à amener Allez c'est parti j'ai un briquet sur moi au cas où Let's go Ah oui faut pas oublier que je suis sécurisé là de toute façon j'avais oublié J'avais oublié j'avais oublié Voilà je suis sécurisé Hop Excusez moi j'ai cru que ça n'enregistrait pas J'avais eu un petit peu peur euh, J'aurais pu me faire une porte putain j'aurais pu prendre du bois Bon c'est pas grave Écoutez, on va sortir par là. Alors. Alors. <rire> en fait, vous voulez me voir me chier dessus. Lui, il est gentil, hein. Non Il faut que je porte une armure en or. Non, attendez les gars, je suis débile. J'ai complètement oublié le principe du nether. J'ai complètement oublié le principe du nether. Parce que, oui, le piglin là que vous avez vu, il va forcément m'attaquer. Puisque... Je n'ai pas d'armure en or Alors Là où j'ai un avantage C'est que normalement l'or voilà euh, Bah du coup on va se faire Ah mince du coup je me suis fait des bottes euh, Bah c'est pas grave on va se faire des bottes en or Voilà. Comme ça là au moins je suis sûr qu'on m'attaquera pas euh, Bah oui C'est quand même beaucoup plus intelligent Et puis j'en profiter si j'ai du bois Là j'ai du bois euh... Ouais Ah putain bon oh, les gars vous allez me détester, les épisodes sont très longs, j'en suis navré, j'espère que vous passez et bien, du bon temps avec moi, euh, parce que là vous n'avez pas le choix de me supporter. Hein euh, hop, voilà. Juste de quoi se faire une porte. voilà bon, j'ai ce qu'il faut, regardez. Hop table de craft, bam, je fais la porte. Porte en cocotier, oh, c'est mignon ça. Eh ça. ça rajoute du beau moqueur finalement dans, dans l'enfer. L'enfer qu'est le nether. Bon, allez, on y va maintenant, on a tout ce qu'il faut. Hop, je mets ça ici. Rien à foutre les blocs sur moi et là normalement on ne devrait pas être trop mal je garde de... eh, vous savez quoi je garde l'or sur moi ça me permettra de faire du troc Eh, on est là pour ça aussi bon j'aurais pu en prendre plus mais je crois que niveau or j'ai pas non plus énormément voilà là au moins je suis safe au niveau des piglins si je casse pas leur or ils devraient pas m'embêter euh, ce qui est euh, pas trop mal alors encore une fois vous allez me détester euh, un petit waypoint évidemment pour dire euh, que c'est le portail ici hein. et puis comme je suis perfectionniste on va partir sur du violet et voilà comme ça on se perdra jamais Je l'espère Alors on a des biomes évidemment <rire> Spectaculaires On a des magma cubes très bizarres C'est pas du tout un magma cube ça, c'est un truc qui va me, me niquer la gueule Euh Waouh J'ai très très peur Bon De toute façon il faut y aller hein. Quand il faut y aller Faut y aller Je me fais un peu de place Bon lui il est pas censé me faire peur Si je fais pas de bêtises Ok. Alors, il y a des nouveaux minerais. On dirait du lapis. Du lapis du nether. Eh, tiens, frérot, de l'or. Ah, mais non, lui, il fait pas de troc. Ok. Bon. On va mettre des torches par-ci par-là, même si ça n'éclaire pas du tout. Évidemment, j'ai enlevé les shaders. Hein, pour des raisons. Alors, il y a de la glowstone. Il y a des lianes. J'ai envie d'aller voir ce nouveau minerai là-haut. là. Le minerai bleu, ça m'intrigue. Oh là. Oh. Il y a de la structure évidemment Et eh oui et eh oui bon euh, on va monter On va essayer de monter On y croit Oh punaise Ça tu me refais pas une deuxième fois hein. Allez le temps que tout, euh, tout se génère Compliqué compliqué A noter que mon PC sera plus performant dans quelques temps Je peux pas encore vous dire pourquoi Je suis très heureux euh, je sais pas si ça va changer un petit peu les, les problèmes que j'ai sur Minecraft parce que ça reste un modpack assez gourmand. Mais voilà, mon PC, sachez qu'il sera beaucoup plus performant dans les prochains temps et évidemment, je vous expliquerai pourquoi. Euh, et euh, la personne concernée euh, aura évidemment le, le, le, le, le mérite en tout cas. Bon bref, j'en dis trop mais euh, bon, allez, voyons voir ce que c'est que ce minerai. Je change. Et c'est bel et bien euh, du lapis en plus C'est vraiment du lapis alors du lapis En, en minuscule Donc c'est nul euh, Bon c'est toujours bien à savoir euh, voilà. Bon parfois Alors Ceci étant fait On a des éléments de déco là On a des éléments de déco Lumbucide Je peux rien crafter avec Et ça glowstone peel Je peux faire de la glowstone avec hein Donc en récupérant ça finalement Ah mais il faut casser le bout en fait faut casser le bout. Euh, ok. Ce serait vraiment dommage de, de, de mourir à cause d'un rollback. Sachez-le, j'aurais le sum. A tout moment, je casse de l'herbe et c'est un piège, il hein, faut faire attention. Bon, donc la glowstone, c'est bien. Ça, ça sert à rien, vraiment. Ok. Survives on Netherground. Il y a des bruits étranges. Je sais pas si je vais dans une bonne direction. Écoutez. Moi, je me promène, hein. Je suis un touriste. Bon, ça, c'est un biome qu'on connaît, qui existe dans le nether, mais qui a été, évidemment, euh, modifié. Euh, c'est beau, hein C'est beau C'est beau, mais... Euh... Bordel Prenons de la hauteur. Moi, je... vous savez que je suis à l'aise en hauteur. Faut pas oublier que j'ai un arc sur moi. Bonjour, gentil. C'est mignon, ça. C'est quoi Mushroom stem. Ça permet de frère des planches de mushroom donc de champignons très bien Si je casse ça je récupère même avec une pioche en or Ça c'est bon à savoir Parce qu'avec la pioche en or on peut pas tout récupérer comme vous le savez Je me suis déjà fait bien arnaquer avec le diamant, Mais le quartz se récupère Donc écoutez tant qu'on y est ça va nous permettre évidemment le quartz pour faire notre petite piscine Ce Sera bien plus sympa euh, Le quartz d'ailleurs qui va nous permettre de faire beaucoup de choses en fait là avec les modes peut-être Bon capteur de lumière toujours sympa et c'est tout hein voilà niveau mode il euh, a pas plus de nouveautés euh, qu'on peut faire Ah peut-être avec les blocs de quartz finalement Qu'est-ce qu'on peut faire avec les blocs de quartz Des sols de cuisine, voilà un sol de cuisine C'est absolument tout ce qu'on peut faire de, de modé Eh c'est déjà pas mal les gars hein. C'est déjà pas mal, bon, on récupère tout ce qu'on peut Moi j'aime bien ça là, je sais pas à quoi ça sert Mais je vais récupérer moi ça, j'aime bien Oh euh, là, attendez on va pas descendre par là Parce que si quelqu'un me pousse Eh ça me rappelle une de mes aventures souvenez-vous Bah quand j'avais fait une survie modée justement La dernière survie modée que j'ai dû faire dans le nether il y avait des chiens ceux qui l'ont suivi, les gars, il y avait des chiens, des loups méchants qui m'attaquaient en permanence. Euh, C'était hardcore, très dangereux. Je pouvais rien faire. Là, visiblement, il y a pas de chien Et ça, c'est cool. Eh mais attendez, mais avec cette pioche, j'ai même pas besoin d'élis. J'ai même pas besoin d'élis pour miner de la J'ai juste à faire ça. Frère, en faisant ça, je trouve de la netherite direct. Bon, je sais plus ça à quelle couche. Il faut qu'on aille à une couche spécifique pour miner de la netherite donc, ça, c'est un truc opti, du minage opti, que je ferai d'ailleurs potentiellement en, en off. Là, on est juste là pour explorer, évidemment. Euh... Bonjour. Je sais plus c'est à quelle couche, les gars, vous pouvez me dire. Ouais, des fois, je me crois en live. Hein. Genre, j'étais en train de regarder mon écran à droite en attendant que quelqu'un me réponde. Évidemment, personne ne m'a répondu. <rire> puisque c'est une vidéo. Mais voilà, si vous avez la réponse, n'hésitez pas à me la partager en commentaire. C'est à quelle couche qu'on mine la Netherite dans le nether. Oh des stalagmiques Ou des stalactiques Je ne sais plus comment ça s'appelle Dragon Alpha n'hésite pas euh, Bon bah écoutez je vais redescendre puisque manifestement euh... Oh là Il y a des, euh, des, des méchants là Heureusement que j'ai une armure en or hein. Là normalement Ils devraient être gentils Mais ils ont pas l'air de Hein Ils sont gentils avec moi ils sont gentils. Tiens de l'or. What Oh je les ai tous excités frérot. Oh vous m'auriez vu. Merci je me suis chié dessus. Bah c'est quoi on va faire du troc les gars Donnez de l'or. Non mais ils font un de ces bruits frérot. Vas-y qu'est-ce que tu me donnes Il m'a rien donné. Il m'a rien donné. Ils font un de ces bouquins frérot, c'est infernal. Qu'est-ce que c'est que cette histoire Ok, merci. Par contre, j'ai l'impression que je me suis fait arnaquer. Hein. Merci. J'ai l'impression que je me suis fait chourave de l'or quand même là. Wow, regardez, il y a des... Oh. C'est hallucinant Bon on est quand même plus en sécurité que euh, dans l'ancienne euh, survi survie modée qu'on avait fait hein. Donc ça c'est pas mal Flèche spectrale d'accord Bon on va continuer de se balader On va continuer de se balader Bon je suis vraiment pas non plus très serein quoi hein, mais euh, Je fais tout pour faire genre donc là on a une petite structure Enfin structure y a pas de coffre hein c'est juste des sortes de stalactiques, stalagmiques, euh, tout ça, tout ça. Tout ce qui finit par vite. Ça, c'est euh, du feather fern. Mais ça sert à rien, en fait. Je trouve ça nul. Enfin, c'est juste de la déco, bien sûr. Mais je veux dire, euh, on peut rien en faire. Donc, c'est bien dommage. On va continuer par là. Ok. Oh, regardez, c'est mignon. Alors, ça, est-ce que c'est gentil ou méchant Je dirais que c'est méchant. Ok, pourquoi pas non mais ah oui alors par contre je suis euh, éclaté au sol rassurez-moi ah ouais putain frère donc ça c'est gentil ou méchant les méduses on se croirait dans le code Lyoko frérot c'est indécent ah, je vais toucher le pigman ce serait vraiment dommage il un rollback ah non c'est bon ce serait vraiment dommage que je touche le pigman hein Alors c'est gentil ou méchant ça Y'a un rollback Non y a pas de rollback J'ai envie d'essayer d'attaquer mais j'ai peur que ça se transforme en gast. En fait c'est des bébés gast. Je pense qu'à un moment donné ça grandit Bon là on a une sorte de portail C'est amusant ça C'est de l'os Je pense que c'est Vania ça Je suis vraiment pas serein Je me chie dessus les gars Je sais pas où je suis je comprends rien Cet endroit ne sert à rien je crois qu'on va vraiment. Euh... J'ai envie de tuer le bébé Gast. Je vais essayer les gars. Parce que je suis en fou. Voilà. Ok. Ça donne de la glowstone. Bon les gars, je pense sincèrement qu'il faut tuer les bébés gast. C'est malheureux hein. Mais en fait je pense qu'ils se transforment en gast. Je... je pense que c'est des bébés gast en fait. Hein. Concrètement. Euh... Je vois pas d'autre explication. Et je pense c'est pour ça qu'il y a un ghast qui a popé de nulle part d'ailleurs. Pas gaffe, à pas miner l'or. Si je mine l'or, je suis mort. Oh ça rime les gars Si je mine l'or je suis mort Ça va être ma citation dans le livre Je vais me créer une page Mcolo. colo Je vais mettre cette citation <rire> Bon Je me casse d'ici là c'est bon On en, fait... On en a assez vu On va explorer d'un autre côté évidemment Cela dit c'est très joli Très peu rassurant Mais très joli très coloré Sachant que ça c'est vraiment rien hein, par rapport à tout le nether j'imagine Toutes les modifications toutes les nouveautés qu'il y a euh... Ok Bon là on peut se souvenir qu'il y a un ghast qui va se spawner là à mon avis. Hein. Alors on a des grands champignons. Tu fais quoi Tu te calmes. Hein. Tu m'agresses pas comme ça. Hein. Ok. Oh merde. J'ai failli regarder un enderman droit dans les yeux. Quel idiot. Ah je suis vraiment... Désolé je suis un peu moins divertissant. Hein. Cet épisode là j'ai un peu le... Il fait chaud quoi. Bonjour. Et je vais à. Qu'est-ce que c'est que ce truc oh Un Wizard squelette dragon avec une queue. Je vois pas d'autre explication. Et eh bah, ben, j'aime pas du tout. Ok. Ok. Ça a l'air paisible Paisible et effrayant J'ai peur Enderman l Enderman il me fait pas peur Eh ça me fait ras sa peur Je sais même plus parler voilà euh... C'est un jeu d'horreur là ou c'est Minecraft C'est quoi ça de la Nazarek Ok C'est un logo ça C'est un logo ce truc Euh bon What Ok il y a encore des trucs bizarres qui volent frérot Un uh -huh. Et là, là je vous connais les gars Vous voulez que j'avance vous voulez que j'aille voir Mais c'est pas pareil quand tu joues un squelette, rien de plus normal. Par contre là sur la sous-seine c'est ultra dangereux là. Hein. Je vais euh, me retrouver bloqué pour pas grand chose. Hein. Ah ouais. Bon j'ai l'impression que ce genre de biome c'est tranquille. Ok. Ok. J'ai eh, presque mal au ventre. Vous me croirez pas. Hein. Waouh. C'est le coronavirus Ça c'est le coronavirus. Ouais, mais si j'y vais, j'ai peur que ce soit des vrais monstres. Oh là là, je sais pas, je suis parano frère. Et je suis même pas manipulé par un autre. Maître Guim ça jamais dans nos cœurs. Là ce serait dommage de tomber. Bon. Là c'est du champignon. C'est mignon hein. Mais c'est mignon en fait. Euh... Bon attendez, histoire de faire quelque chose quand même là, je vais récupérer le quartz que je vois ici Hein Voilà toc Eh le voilà toc, on l'a récupéré tous hein, tout le monde le dit maintenant, c'est insupportable Je peux pas m'en empêcher, c'est un type de langage maintenant Et voilà toc, n'est-ce pas Et on dit merci Mastu Bon On se casse Hein oh, y a tellement de choses qu'on peut aller voir c'est sûr c'est sûr ah là si on avait un une vraie structure à aller explorer là ça aurait été incroyable mais euh... Ah là je colle hein. je vous dis je colle hein. j'ai envie d'aller voir le monstre en même temps là vous savez là, le, avec sa queue là il est où vous qu'il est encore là bas bonjour Il était là tout à l'heure, il n'y est plus. Ah. C'est pas la, la meilleure idée d'aller chercher le conflit, quoi. Hein. Mais je sais que vous attendez qu'il se passe quelque chose. Donc moi, pour vous, euh, je vais essayer de vous offrir du spectacle, quoi. Mais là, la soulsend scène, ça me fait chier un peu. Ça me fait un peu chier, la soulsend. Oh punaise. Il y a un Stronghold. Un Stronghold, pas un Stronghold, un... Strong gold, un comment ça s'appelle une forteresse on a trouvé une forteresse quelle chance dites moi quelle chance ce serait dommage de ne pas aller l'explorer hein ah là là ce serait vraiment dommage et ben on va y aller hein tout simplement voilà on va faire un truc euh safe ok je mets des torches, ça me permet de me sentir en sécurité. me jugez pas, d'accord Ok. Ok. Oh Il y a des bruits, frérot. Ah, il y a la braise, hein, c'est bien fait, ça. Tu refais encore un achievement comme ça, je t'éclate la figure. Ok. Ça, c'est sympa comme truc. En bas y a rien de spécial Allez C'est un escalier ça ou pas Non Allez Partons à l'exploration et on va se faire exploser la gueule J'ai assez de torches ne vous inquiétez pas Qu'est-ce que c'est que ce bruit Il va y avoir un screamer ou je sais pas quoi un piège Je sais pas pourquoi je le vois venir Y'a pas de méchant C'est très louche c'est très très louche. Ce coffre, un diamant, une épée nulle. Ok, Moi, je vais récupérer. L'appel, scooping. The shovel will deal one extra earth of damage and a... je prends, mais j'ai rien compris. Euh, hop, voilà, je fais un petit peu du troc parce que malheureusement, j'ai pas de la place illimitée. Il y a un squelette là-haut. J'entends des Blazes. Je sais pas où ils sont mais je les entends. Ils doivent pas être bien loin. Je vais descendre. OK, je sais où sont les Blazes. Ils sont là. Même pas. Attendez, j'ai entendu un bruit à ma droite. C'est un squelette normal. Ah, c'est pas un squelette normal OK, d'accord. Je m'excuse. Frérot Allah. Viens voir. Je l'ai tué Ah non, je l'ai pas tué. Je me disais bien. Par contre, c'est abusé là, ce que je suis en train de faire. J'aime bien. Ça, j'aime bien. Oh, magnifique. Eh, hey. C'est abusé ce que je suis en train de faire J'en ai rien à foutre Ok Imagine il a loot une tête Non Il euh, y a des plusieurs squelettes partout mec J'ai jamais vu ça Ok J'essaye d'y de, de, aller zone par zone hein. Ok bon écoutez par ici ça descend donc je vais y aller ok un coffre ce qui est bien avec mon casque c'est que comme dit je vois à travers les murs les méchants donc ça c'est vraiment sympa ça permet de pas trop se faire surprendre un peu quand même mais ça limite la casse déjà ça me permettra de localiser les blazes augmente la vitesse machin mais c'est trop nul frère Et franchement les loot dans les coffres ils sont pourris frérot Pourri Ah ça c'est bien, ah ça c'est bien Voilà frérot C'est ça qu'on veut voir. Eh euh, Ça on s'en fiche, clairement. Ça, ça sert à rien non plus. Et ça, on sait même pas quoi ça sert. Et attendez, il y a un truc qui sert à rien, c'est ça. C'est le lapis, euh, voilà, tout ça. Comme ça je dégage un petit peu ce qui est nul. Euh, alors que la glowstone c'est vrai que j'aime bien et je peux même peut-être faire de l'économie de place comme ça, non Pas du tout. Si je fais ça... Non... Non, bah pas, je sais pas comment faire d'économie de, de place Mais c'est déjà pas mal Bon Ah, un animal normal Enfin un animal, sacré animal tu vas me dire Hop Bon, de la nether wart. Ah, la soul Seine, j'en ai besoin Pour faire des ascenseurs, tiens Ça va me permettre de faire des ascenseurs par la suite Avec l'eau et la soul saine et les magmas Donc ça c'est pas mal, dans tous les cas J'en aurais besoin vous me connaissez, je suis pas très potion pour le coup, donc la Netherwart je m'en fiche un peu. Mais dans tous les cas, ça me permettra de cultiver si j'en ai besoin. Donc c'est pas mal. Allez, on tient le coup. Ça va bien se passer. Attends, on va faire à gauche parce qu'à gauche, à mon avis, il a rien. Voilà, comme ça c'est fait. On va faire à droite, ça va aller les amis C'est bon là je, je me suis mis de nouveau dans le bain Toi t'es gentil, normalement il y a un weezer qui m'attend Et eh ben il s'est barré le salaud Il me prépare une mauvaise surprise Hein Wesh C'est quoi ce labyrinthe Ah ben Il a disparu, il est tombé dans le vide Bon bah ben, c'est pas plus mal, très bizarre un peu là ce enfin euh, ce, ce, ce, Cette forteresse là Elle est chelou hein je sais pas comment vous, vous voyez la chose, mais moi je trouve ça très chelou. Bon j'ai encore assez de torches. Ok. Écoutez, je vais monter. Ouais, en haut par contre. Euh... Allez, à droite. Oh là là. On va commencer à gauche. Ah oui, il y en a là c'est gigantesque. Oh, il est colossal ce truc. Ok, m'a fait peur lui. J'essaie de jeter un petit coup d'œil hein, pour. Euh... Là, il y a du blaze là. Là, il y a un spawner à blaze. Comme ça, je le sais. Pour le moment, ça me sert à rien. Hein. Oh, les bruits d'ambiance, frérot. Oh, J'aime pas du tout. Ah Rattrape-moi si tu peux. Ah. Eh hey Bâtard. Mais ils, ils abandonnent très vite on dirait. J'espère juste qu'il n'y en a pas un à droite. Ok. Eh hey, si je peux avoir une tête. C'est stylé. Ok. Safe, pas safe. Bon. Ok. Ça c'est nice. Euh, franchement l'or, euh... bah si pour faire du troc sur le chemin du retour ça peut être sympa. Euh... L'obsidienne pleureuse j'en ai pas besoin je crois. Ah euh, bon j'en ai déjà à la maison de toute façon. J'en ai déjà à la maison Bonjour Ouais attendez on va suivre les chemins hein. Soyons malins Ah c'est moche On peut pas y aller qu'est ce que c'est dommage Ah ça m'embête hein. <rire> Ah ouais mais ça continue de ouf hein. oh Bon C'est pas tout ça mais c'est bien la merde Allez maintenant on va passer par là On va à gauche Aïe aïe aïe. Qui c'est qui va se perdre C'est Bibi. Ok. Ça mène à nulle part. Quel dommage. Et là non plus. Ah c'est vraiment dommage. What Oh là là là, il y, y a du. Il y a de la structure là mon pote. Hein. Oh là là, il y a de la structure à explorer. Hein. Alors voilà. Ah, attendez. Parce que là on rigole, on rigole. Il y a du minerai là. Du minerai qui a pas l'air de se récupérer. Ah, fallait peut-être une pioche en. Une pioche spéciale, genre euh, une pioche en. En ezérite par exemple. Ah, si vous saviez ce que c'était comme minerai les gars. Ah, je veux bien que vous me le fassiez savoir. Bon. On continue on est là pour ça Oh ta mère la pute Ta mère la pardon excusez moi Qu'est-ce que c'est que cette merde Ah mais il me suit l'autre en plus euh What C'est quoi cette Attendez Bon je l'ai fumé lui Ok lui je peux pas lui envoyer de flèche hein. Il a des boucliers hein. Oh la vache Non No way Ok oh Ah non je crois qu'il y avait quelque chose J'aimerais bien me le faire mais je peux pas me le faire à l'arc Aïe aïe aïe aïe aïe Frère lui si j'y vais au contact euh... eh, On dirait un pingouin Bon allez Je vois pas comment je vais pouvoir faire pour y aller au contact hein. ah. ah. C'est gigantesque J'essaie de contourner hein. Ah bâtard Il est trop intelligent il est trop intelligent. Ha ha Chez Ok. Maintenant, comment j'accède à la structure That's a good question. Attendez. Ce qui s'avère qu'il y a un juste ici. Voilà. La structure. Hum euh. Ok. Je vais faire un escalier qui descend. Euh, on vient de me tirer dessus. Ah, oh, d'accord, il y a un blaze là-bas. De bien méchant, je m'enferme les gars je me chie dessus je sais pas si vous sentez la tension que j'éprouve mais je suis tendu j'ai tellement peur c'est quoi la limite c'est trop bizarre parce que j'ai même pas peur de mourir en soi Enfin, ça me ferait chier en vrai mais c'est bizarre la sensation que j'ai vous savez que j'ai vu la structure là c'est de là que j'ai vu la structure non Ah je triche un peu parce que c'est pas de la triche mais je veux dire j'essaie de d'aller au bâtiment qu'on a vu là, il y a une sorte de bâtiment. Enfin il y avait des fenêtres. Hein Heureusement que cette pioche elle casse vite. Hein. Bah c'est pas ici frérot. C'est pas ici, c'est trop bizarre. Bon écoutez <rire> On aura exploré le nether hein. euh, Ouais Là l'idéal de toute façon c'est que je mine de la netherite Alors vraiment moi je vais miner au petit hein. Dans tous les cas je vais pas me faire chier A hein. partir de mon portail je vais descendre en bas euh, Je vais miner au petit Vous me dites la couche à laquelle je dois miner euh, la netherite Et puis euh, c'est peser en hein. Ah Ah il est là bas le, le salaud là Ah voilà pas facile facile moi ça me fait très peur les gars voilà je vous le dis il y a des éléments que j'ai pas encore tout à fait euh... acquiescés, on va dire j'ai pas tout à fait compris c'est quoi les wizard squelettes ils me font même moins peur maintenant Bon, déjà en trois flèches ils sont morts ça c'est pas mal Attendez, j'essaye de voir parce que c'était là que j'avais vu la j'entends des chuchotements dans mes oreilles merde ah mais bah regardez. C'est juste à côté. C'est juste à côté que j'ai cassé là. Bon. Moi je vois un... J'avais vu un coffre tout à l'heure. Je vois plus de coffre. Euh bon. Ça ne m'inspire absolument aucune confiance. Déjà là pour rentrer comment je vais faire frérot Le portail il est pas loin mais euh... Ah ouais mais il y a de... C'est une torche ou c'est du feu ça Oh putain 3-6 Saucisse Attendez les gars J'ai pas dit mon dernier mot j'y retourne Juste pour aller voir la structure Ça m'intrigue trop Ah bah putain elle est là la structure Espèce de débile Ah ouais Ah oui Ah oui non mais là dedans ça rôde hein. Ah ouais Là dedans ça rôde Ah Ok bon bref allez Euh ramenez Mkolo à la maison Ah ça pue la merde ça pue, je suis désolé J'espère que je vous déçois pas mais pour le moment Ça va être complexe Pour le moment ça va être complexe Et je complexe avec ça d'ailleurs Donc euh, Là je vais simplement rentrer, de toute façon là au moins c'est safe Normalement Ouais, le chemin est safe Donc ça c'est très très bon à savoir Grâce à mes torches bien sûr euh, c'est safe Comme ça on peut y aller n'importe quand, quand on veut Quand on le sentira, quand on sera stuff Tout ça et puis voilà. Ta gueule. Non mais frérot, regardez. C'est exagéré ça quand même. Attendez, je me fais une petite protection quand même. Voilà. C'est un petit peu exagéré ça. Qu'en pensez-vous Est-ce que j'essaye de faire un truc de... Oh. Ah oh mais c'est stylé ça. Je sais pas si ça avait droppé quelque chose mais... Euh... Bon, ma foi. Allez. Oh là. Ah non, j'avais oublié les gastes. J'avais oublié les ghasts. Oh là, regardez. Il y en a partout, des trucs comme ça. Mais je sais pas si c'est gentil ou méchant. Mais je sais qu'en une flèche, c'est fini. En fait, faut pas que je tape ça à l'épée, dans tous les cas. Je pense que c'est un piège. Est-ce que je peux récupérer un loot J'ai pas. Ouais, regardez. En fait, c'est un piège, c'est que. Maintenant on le sait, tu vois, heureusement. Mais en fait c'est genre tu tapes à l'épée et du coup ça te fait un trou en dessous de toi et tu tombes dans la lave et t'es mort. Mais ben ouais c'est ça. Donc ça sert à rien, c'est juste pour nous mettre dans la sauce. Donc euh, donc c'est bon, heureusement que j'ai euh, que j'ai découvert ça. Heureusement que je suis quelqu'un d'intelligent. Bonjour monsieur, j'ai de l'or. Monsieur. Ah, j'ai une forteresse juste à côté du portail. Ça, c'est vraiment euh, bueno, quoi. Mmh. Attendez, qu'est-ce que je peux jeter là hein Ah, voilà. Brigue du Nether. Ah, oui, mais on s'en fout. Ouais, hé, hé, vous me faites peur! Ils me font peur, c'est un truc de malade. Ok, nul à chier. Nul à chier. Oh merde! Oh merde! Oh putain, je suis un, je suis un crack. L'alarme de Gast. Vous croyez que je peux l'avoir? Ah non, à mon avis. Ouais, non, non. Dommage, bon, les gars. On est rentré en entier, je sais pas comment. Euh, frérot, ça me fait peur, je suis désolé. J'espère que je vous ai pas déçu. Euh, voilà, j'ai l'impression que je suis pas un vrai joueur Minecraft. Et j'en suis désolé. Bon, les gars. Waouh. Je vais miner en off de toute façon, récupérer peut-être un peu de diamant Bah non en fait j'ai déjà du diamant frérot Bah là c'est pas mal, bon je vais ranger tout ça hein, les gars euh, Et puis ouais miner en off euh, De la netherite quoi, je vais me faire des galeries euh, Safe et tout parce que là euh, ça va être un petit peu compliqué Bref les gars Moi je suis preneur de toutes vos astuces, tous vos commentaires Je vais d'ailleurs avec le miel réparer Les barrières pour que les barrières en gros euh, Ne soient plus rouges comme ça euh, Regardez c'est un shader comme c'est joli C'est joli Oh là il y a déjà des monstres Bref, euh, les amis, je vous fais plein de bisous, je vous kiffe. N'oubliez pas le petit pouce bleu pour m'encourager. Parce que vraiment, ça me fait flipper. Et puis, euh, puis voilà quoi. Mais c'est moi la luminosité, elle a un truc bizarre là. Luminosité 100%. Mais non, on dirait que la luminosité elle est. Euh... C'est très bizarre ce qui se passe. Ah, mais le soleil se lève, d'accord. Ok. Très bizarre. Allez, à très vite. Ciao tout le monde.